Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du Parti communiste. Alors, comment expliquer cette mort lente du, du Parti communiste non, mais dites donc, je ne vous permets pas. Oh, si. Comment ça, une mort oh, un, un petit, peu, un mais, petit un peu. mais non, mais, enfin, mais vous êtes euh, une provocatrice. <rire> comment vous pouvez dire ça et, et ensuite, vous nous avez présenté comme une extrême, parmi les extrêmes. Alors, le Parti communiste français reste et va rester une force incontournable dans ce pays par ah le bon, nombre de ses élus locaux présents dans tout le territoire. D'abord, parce que, oui, nous avons perdu des villes symboliques et importantes, vous les avez citées. Mais nous avons aussi gagné des villes tout aussi symboliques et importantes, je pense à Villejuif avec Pierre Garzon, à Bobigny avec Abdel Saadi, mais aussi à noisy le sec uh, Corbeil-Essonne, uh, Varenne-Vozel, uh, Ternier dans l'Aisne, uh, Saint-Paul de la Réunion avec ma collègue huguette Delot, c'est une ville de plus de 100 000 habitants à la Réunion. Et puis dès le premier tour, vous oubliez des villes comme Montreuil, plus de 100 000 habitants, uh, Vitry, Ivry, là, que nous venons de, de confirmer. Donc, nous avons enregistré Quelques pertes, c'est vrai. Mais nous avons aussi enregistré euh, des victoires nouvelles. Et puis, il y a toutes ces villes dans lesquelles nous étions très présents, comme Marseille, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, nancy Poitiers, où les forces de gauche écologistes oui. Oui, se sont rassemblées. Et ce sont des victoires importantes dans laquelle, à laquelle nous avons participé activement. Et nous aurons donc des élus nouveaux, supplémentaires, dans ces villes, dans ces agglomérations, dans ces arrondissements. Nous sommes fiers d'avoir permis euh, la défaite de Ravier euh, à Marseille mmh. et la victoire de Michel Rubirola, où j'ai été euh, euh, cette, la semaine dernière. Donc vous voyez, nous sommes aujourd'hui euh, en train de regarder ces résultats, mais il y a un tournant qui vient d'être pris dans notre pays. Il y a oui. besoin de plus d'écologie, plus de solidarité plus de justice sociale et nous sommes pleinement présents dans toutes ces majorités pour faire vivre ces grandes valeurs. Fabien Roussel, qu'est-ce que vous portez justement Est-ce que tout d'un coup, j'allais dire tout d'un coup, tout d'un coup c'est l'écologie que, que vous portez Qu'est-ce que vous portez dans ces alliances-là qu -ce que que, Quelle est votre valeur ajoutée dans ces alliances, dans les grandes villes Il y a aujourd'hui deux grandes idées. Il faut, relever, il faut relever les défis liés à l'urgence sociale, à l'augmentation de la pauvreté, mais aussi mais aussi le défi écologique. Ces deux, euh, ces deux jambes, il faut pouvoir marcher dessus pour avancer ensemble. Eh bien nous, nous sommes, nous sommes de ceux qui menons euh, les combats pour réduire les inégalités, euh, pour se battre pour l'emploi, la réindustrialisation du pays, pour défendre nos services publics. Et nous apportons aussi notre plus-value dans euh, le défi écologique et climatique. Car comment va-t-on payer dans ces communes ou dans notre pays, la rénovation énergétique des bâtiments, euh, l'investissement dans, dans, dans le train euh, dans les transports collectifs pour les rendre gratuits, plutôt que la mais route, ça pas les Mais ça, c'est pas un combat mais, que vous découvrez, Fabien Roussel, mais, tout d'un coup Mais depuis combien d'années nous demandons, nous, à ce que l'argent, l'argent qui coule à flot pour certains, soit mis justement au service de ce combat pour l'être humain et pour la planète C'est d'ailleurs notre slogan « l'humain et la planète d'abord » qui fleurit sur nos affiches depuis des années. Donc... Bien sûr que nous menons ces combats et nous les partageons avec nos amis écologistes, mais avec aussi nos amis socialistes, insoumis et de nombreux citoyens alors, qui ont décidé de s'engager dans ces listes. Et la alors, démocratie est une question importante justement, parce que les citoyens ont aussi fait leur entrée dans ces listes, avec des listes citoyennes, et ça aussi c'est une bonne nouvelle. Alors Fabien Roussel, quel est le profil de, de vos électeurs Qui vote pour vous aujourd'hui euh, ils sont euh, euh, très divers. Ouais, C'est difficile de répondre à votre question parce que ce ne sont pas les mêmes à Mais Justement, Paris, ils ont changé euh, aussi ils ont évolué. Nous à la liste avec Anne Hidalgo, qu'à Saint-Amand-les-Eaux, ma commune, mm. euh, avec euh, Alain Bocquet, où je suis moi-même conseiller municipal, que ce soit dans le bassin minier, en île de france ou euh, dans le Rhône, où ce n'est pas du tout le, le même électorat, ou dans, dans les milieu ruraux. Est-ce est qu'on en... vote par conviction ou est-ce qu'on vote par défaut Écoutez, hier soir, j'ai été fêter la victoire de Pierre Garzon à Villejuif. Et j'ai vu une marée humaine de jeunes à l'image de cette ville, tous unis pour dire Villejuif libérée, nous allons pouvoir nous réapproprier notre ville. Ceux qui ont manifesté hier leur joie, que ce soit à Villejuif, à Bobigny, à Noisy-le-Sec, à Corbeil-Essonne, où nous les avons emportés, sont des gens qui, qui disent « enfin, on va se réapproprier notre ville ». C'est cette question de la démocratie. C'est se dire « nous allons, avec les, les, les maires qui viennent d'être élus, les maires communistes qui viennent d'être élus, on va pouvoir participer à la gestion de notre ville ». C'est déterminant pour l'avenir de participer à la gestion de sa ville ou de son pays. Car aujourd'hui, c'est ça qui manque, c'est que les Français ont l'impression d'être dépossédés de leur choix. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'abstention dans ce pays. Quand vous voyez que l'État va verser... 500 milliards mmh. d'euros là pour face à la, au coronavirus, face à la pandémie, et que en parallèle de ces 500 milliards d'euros, il y a tant de plans sociaux, de licenciements, et bien le monde du travail, les ouvriers ont le droit de dire, on veut aussi participer à la gestion de nos entreprises, on veut savoir à quoi sert l'argent public. Et bien c'est ce combat-là que nous portons, celui du monde du travail, celui de la jeunesse dans et les villes, pas, celui des quartiers. Et ce n'est pas un combat qui est copié-collé sur la France insoumise, ça Fabien Roussel euh... Je vous rappelle que nous avons cent ans d'histoire et que s'il y en a un qui copie sur l'autre, c'est ceux qui sont venus après. Je <rire> voudrais quand même m'excuser un petit peu, mais on a un peu de background, comme on dit. Merci et beaucoup. donc ces idées-là, ce sont les nôtres et nous les avons défendues avec vigueur. Merci.